Nous accueillons Katie Stewart pour une conférence intitulée « Voulez-vous redémarrer ?» C'est l'histoire de la résurrection d'un bout de texte abandonné en 2006 et mené, 13 ans après, étape par étape, à l'état de nouvelles publiables et publiées. À toi, Katie Bonjour Alors, vous avez assisté à un faux départ et c'est exactement ce qu'il me fallait pour illustrer mon propos parce que l'histoire de ce texte, c'est l'histoire d'un faux départ. Donc, ce, cette présentation permet de répondre à plusieurs questions sur l'écriture. Euh, première question, combien de temps ça met pour écrire un texte Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de vraie réponse, euh, parce que pour moi, l'écriture, c'est un regard qu'on pose sur le monde, c'est une façon d'être, donc euh, toutes nos années de vie participent à l'écriture. Combien de temps C'est aussi parler des étapes. Beaucoup de gens s'imaginent qu'il suffit de se mettre devant une feuille, d'écrire un texte, se mettre devant son ordinateur, envoyer à l'éditeur, et hop, quelques temps après on a le texte terminé. C'est pas comme ça. C'est du travail. En tout cas, pour moi, l'écriture, c'est du travail, du retravail et du re-retravail. Donc tout ça, je vais vous le montrer. Tout d'abord, les idées. Donc comment. On a une idée, alors moi c'est tout le temps, hein, donc je, je pas de panne d'idées du tout. Une situation observée, euh, un petit pas de côté par rapport à quelque chose de vécu, euh, une scène qui va me venir spontanément d'un texte, euh, et c'est parti. Alors généralement ce que je fais, ma première étape ici, c'est je note ça dans un carnet. Donc ici je vous ai scanner une page de ce carnet, j'ai toujours un carnet sur moi, oui, donc un carnet qui, euh, qui m'accompagne, donc j'en ai toujours au moins un dans mon sac, qui me permet d'écrire ce qui vient, qui me permet de, de ne pas oublier ce qui me paraît une très bonne idée, alors j'ai des carnets plein de choses qui ne deviendront jamais des textes. Là ce que vous avez C'est devenu un texte Puisqu'il s'agit des éléments du texte péridole qui sera en septembre Dans l'anthologie de la volte sur la santé euh, Moi qui connais le texte terminé Je peux vous dire que l'ensemble des éléments euh, Importants du texte apparaît déjà dans le carnet euh, au, moment de, au moment où l'idée apparaît Au moment où je la travaille Quand je suis installée chez moi Tranquillement euh, dans les, sur les tables basses que vous voyez là et le canapé que vous voyez derrière euh, je vais prendre un format un peu plus large que le carnet ça va être des feuilles A4 souvent de couleur mais ça marche aussi avec du blanc et en général euh, après une première page où je vais noter en vrac les idées qui me viennent je ne connais pas encore mon histoire je sais ce que j'ai envie d'explorer mais je me lance je me lance et j'écris une première page, une deuxième, une troisième. Ici, je pense qu'on est allé jusqu'à huit pages pour ce texte qui est devenu mon texte sur les robots euh, que j'ai livré en avril pour Flatland. Donc voilà, ce sont des vraies choses que je vous montre. Parfois, c'est un petit peu plus anarchique. Là, ce que vous voyez, c'est le dos d'une enveloppe. Donc, enveloppe qui était dans mon sac un jour... Euh, lors d'une conférence que mmh. j'écoutais d'une seule oreille, et j'ai fait des schémas. Donc, c'est pas souvent que j'ai des schémas pour mes textes, mais ce schéma, c'est le tout début euh, du texte que j'ai mis en ligne sur mon, ma page Facebook, Lire Katie Steward. Six faces d'un même cube, et donc on voit bien le cube, et on voit tout un tas de calculs dont il restera très peu de traces dans le texte, mais c'est l'essentiel du texte. Alors, ce texte était quand même très particulier. Je pense que je l'ai travaillé à des moments toujours inattendus. C'est toujours le même texte. Donc, ce que je fais quand je pense avoir une idée importante pour un texte, souvent, je prends une petite feuille de papier euh, comme ceci pour ne pas oublier mon idée. puis, parfois, je suis dépassée par euh, ce que j'avais décidé de faire. Et donc, j'en prends une deuxième, une troisième, une quatrième. Et là, j'étais quand même obligée de jouer avec le scotch pour avoir tout un bandeau, euh, parce que c'est une scène entière qui m'est venue, euh, qui s'est euh, présentée. Alors quand je dis « ce qui s'est présenté, c'est pas magique, hein. je veux dire, on réfléchit, ça se passe dans le cerveau, euh, de manière consciente ou inconsciente, mais euh, en tout cas, voilà, j'ai été un petit peu emportée dans mon élan, et quand... Euh, au moment où je vais retravailler sur ordinateur, il se peut que je me retrouve avec un petit bout de texte dans le carnet, un petit bout sur des feuilles, un petit bout sur des petites choses comme ça. Mais c'est pas grave, c'est foisonnant. C'est pas très ordonné, mais c'est foisonnant. Plus rarement, j'écris directement sur PC. Alors ça, ça va être plutôt pour euh, euh, des travaux universitaires et des choses qui ne me demandent pas d'être connecté avec euh, mes émotions. Donc c'est quand même plus froid une distance euh, quand j'écris euh, directement sur ordinateur. Donc là, par exemple, euh, juste pour faire une petite démonstration, je parle du futur du harcèlement de rue, qui est un thème qu'on pourra explorer, et qui est en partie exploré euh, dans le texte qui s'appelle échelon. Échelon. Alors, échelon, c'est le nom que j'avais donné à mon texte, dont voici les informations. Donc ça, c'est ce que j'ai retrouvé en faisant un peu d'archéologie dans mon ordinateur. Je te laisse regarder. 2006. Il est possible que le texte soit plus ancien, puisque j'ai changé d'ordinateur, j'ai déménagé euh, plusieurs fois entre-temps, mais on peut... Affirmer en tout cas que le texte est plus ancien que novembre 2006 Donc novembre 2006, je n'ai évidemment pas retrouvé les brouillons qui correspondent à ce texte là Mais j'ai retrouvé le fichier de l'époque et qui fait deux pages Je vous en lire juste un petit bout Un petit instant, donc voilà, je vous lis un petit bout de ce texte qui donne une ambiance euh, qui m'avait paru suffisamment intéressante pour partager avec vous. Je suis sombre comme jamais, ou comme souvent, ce qui revient au même. Revêtue d'un long manteau assorti à mon humeur, je quitte ma chambre d'hôtel pour aller me ravitailler. J'avais opté pour un hôtel à l'ancienne, dans une ville à peine câblée, en oubliant que dans ce genre d'établissement, plus onéreux que les hôtels modernes, tous les services supplémentaires, y compris la bouteille de whisky, sont encore payables en archaïque monnaie de papier. Faute de lecteurs adapté, mes crédits pouces illimités ne valent rien. Ça commence bien pour l'inspiration. Donc, ce petit paragraphe donne déjà une ambiance de pénombre, de mystère. Bon, de whisky aussi, mais ça, voilà. Quand on s'appelle Steward, on a le droit. Et j'avais trouvé, donc, ce, cette ambiance suffisamment intéressante pour écrire ce texte. Un texte qui, euh, qui ne faisait que deux pages, en réalité. Et ce qui peut arriver de temps en temps, c'est que on est lancé. Voilà, on est à fond, euh, on a son personnage, donc une, une jeune femme. Euh, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est ben, la, la partie harcèlement de rue, puisqu'elle est appelée Mademoiselle. On ne sait pas à quelle époque ça se passe, mais on connaît tous ce genre d'interpellation. Et donc, on est lancé, et à un moment, ben euh, ça s'arrête. Ça s'arrête parce qu'on euh, qu sait, ne on sait pas ce qu'on a envie de faire vivre dans cet univers. Et donc, en 2006, ou plutôt. tôt, j'ai arrêté, et le texte est resté là, jusqu'à ce qu'arrive en 2018 la commande. Donc, une personne inconnue me demande une contribution pour une revue qui m'était jusque-là inconnue. Alors ça, ce genre d'événement dans une carrière d'écrivaine, c'est absolument génial euh, les commandes pour les gens qu'on connaît, euh, les copains du milieu de la science-fiction, euh, tout ça, c'est presque normal. Mais à partir du moment où on est trouvé par quelqu'un de l'extérieur qui vous passe une commande, là, on se dit, euh, c'est professionnel, euh, on va avoir une attente un peu particulière et, euh, et on a envie d'y répondre. Donc, une commande assez longue, très détaillée, que je lis et je me rends compte qu'il manque des éléments. On me demande un texte de science-fiction qui remette en question l'ordre des choses et l'ordre social. Donc tout ça, c'est dans mes cordes. C'est le genre de choses que j'écris assez régulièrement. Je n'ai pas d'informations sur la taille de texte demandée. Je n'ai pas d'informations sur la rémunération éventuelle. Et je n'ai pas non plus d'informations sur euh, le moment où je vais pouvoir euh, rendre le texte, où je vais devoir rendre le texte. C'est devenu plus simple pour moi d'aborder ces sujets, mais il y a un moment où on est gêné parce que c'est très sale de parler d'argent. Quand on parle d'art, on ne parle pas d'argent, c'est autre chose. Donc j'ai posé la question et j'ai eu la réponse. <rire> Donc on était en décembre... 8 décembre et j'apprends qu'il va me falloir écrire une nouvelle de science-fiction de 20 000 signes au plus tard pour mi-janvier et si je rends mon texte pour le 9 janvier, je peux avoir une traduction en anglais euh, le calcul, il est vite fait, un mois décembre 2012 euh, non décembre 2018 j'étais très occupée je travaillais à temps plein euh, dans, dans mon lycée où je suis conseillère principal d'éducation. C'est pas décembre, ce n'est pas la période la plus simple euh, pour ce métier. J'étais à temps plein parce qu'après, j'allais partir euh, en stage de psychologie et je venais d'apprendre que le stage prévu n'allait pas se faire. Donc, j'étais en pleine recherche de stage, en plein rush au travail. Et j'apprends que dans un mois, il va falloir rendre une nouvelle de 20 000 signes. Alors, ce qui m'a motivée, c'est qu'on qu m'a proposé 800 euros pour faire cette nouvelle de 20 000 signes c'est un petit peu motivant donc je cherche dans mes fichiers en cours, j'ai toujours une cinquantaine de textes, commencés et pas terminés, et je trouve, je retrouve ce texte que vous avez vu tout à l'heure échelon et je trouve que l'ambiance me parle encore je trouve que le personnage me parle encore et je trouve qu'il y, y a quelque chose à en faire, je retrouve des germes de cette remise en cause de l'ordre social J'y vais, je fonce Je m'engage Et j'annonce je, voilà, je, que je vais Rendre mon texte pour mi-janvier Alors ceux qui ont l'habitude de travailler avec moi Je suis quelqu'un qui respecte Les délais Et qui fait ce qu'il faut pour respecter Les délais, même quand c'est Quelque chose d'un peu Acrobatique comme là donc, première chose que je vais faire, c'est reprendre mon texte, l'imprimer et faire ce que j'appelle euh, le charcutage. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Euh, Mes deux pages griffonnées. Des chapitres entiers enlevés, alors euh, sur quels critères j'enlève Évidemment, c'est si ça me parle encore, c'est si euh, ça m'intéresse ça encore et si ce n'est pas trop euh, grossier, comme cette comparaison qui m'amuse encore un peu, mais 2006, j'ai dû trouver ça génial, euh, de parler de s'abîmer les yeux, de les éplucher comme on fait des œufs durs. C'est magnifique, mais en fait, c'est trop, c'est trop. Donc, euh, j'enlève, je complète à la fin, il ne reste pas grand-chose en réalité. Il reste des éléments que je vais souligner et qui vont me servir à travailler mon texte, à le compléter et à en faire quelque chose euh, qui soit valable et qui soit publiable. Alors tout ça, je le fais le soir en rentrant euh, du travail, euh, ce qui veut dire aussi de se donner du temps pour être dans le bon état d'esprit pour écrire, et pour, pour développer son histoire. À la même période, j'étais en train, je commençais à travailler sur ma fiction radio qui s'appelle Génie grandi, et j'en avais enlevé un morceau que j'aimais bien, mais euh, qui, qui n'apportait rien à cette fiction. J'étais contente d'avoir écrit ce passage, mais euh, voilà, ça n'allait pas. Donc, ce morceau, au lieu de le jeter, je l'avais gardé de côté. Donc, c'est ce petit morceau-là sur la nuit, dont l'ambiance collait parfaitement avec l'ambiance de ce que j'avais déjà écrit euh, échelon. Donc, je garde de côté. En passant, je corrige un peu parce que je ne peux pas m'empêcher de corriger. Je renote toutes mes modifications sur mon ordinateur. Et une fois que c'est fait... De nouveau, j'imprime. Alors, je vous préviens, je passe mon temps à imprimer. J'ai investi dans une euh, imprimante laser en noir et blanc pour pouvoir euh, le faire de manière économique et écologique aussi puisque, généralement, je réutilise les deux faces euh, toujours. Mais j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin du contact papier et j'ai besoin du contact stylo. Donc là, ce qu'on voit ici, à l'image, c'est... Euh, une réflexion, une première réflexion sur le titre, un titre qui donne quelque chose de l'ambiance, alors que le texte n'est pas tout à fait fini. Une grande décision est prise aussi, c'est de faire que ce, ces fameuses deux pages de départ ne soient qu'une partie du texte. Évidemment, en passant, je vais corriger, encore corriger, enlever des lourdeurs. Pour moi, corriger, c'est surtout enlever. Enlever ce qu'il y a de trop, enlever ce qui ne me permet pas d'aller... Droite au but et avec le mot le plus précis Donc, je vous laisse regarder On passe rapidement Des ajouts, quelques-uns Et une fois que les corrections sont faites C'est-à-dire une lecture qui va avec Eh bien, on va continuer à créer On va créer, on va euh, intégrer Le petit passage là, de la nuit Petite correction en passant et se dire que c'est intéressant d'avoir des encarts comme ça et d'en faire d'autres. Donc, j'en fais un sur l'alcool, ce que c'est devenu l'alcool, ce que c'est devenu la nuit à l'époque qui m'intéresse. Époque qui n'est pas encore fixée, mais euh, ceux qui connaissent un peu mon travail, on est toujours un pas trop loin de 2050, 2060. Donc, euh, j'y vais assez facilement dans ces époques-là parce qu'on n'est pas trop loin d'aujourd'hui. Mais on, on a la possibilité de mettre des choses différentes. Donc j'insère une deuxième partie, Parano -IA, qui me permet d'introduire le rapport de ce euh, personnage de départ, qui n'a pas de nom, qui n'en aura jamais je pense, son rapport avec euh, ces intelligences artificielles qui l'aident. À chaque fois que je recopie ce que j'ai écrit sur ordinateur, je corrige encore et encore et ensuite j'imprime et sur ce qui est imprimé je continue à créer donc ici sur une page blanche donc je ne vous ai pas tout scanné mais ça va jusqu'à 8 pages pour, euh, pour cette étape là comme à chaque fois je reporte mes corrections je reporte mes ajouts j'imprime et je corrige. Ça, c'est vraiment le, les étapes que je n'économise pas. Je pense que plus on aura de relecture, plus euh, le texte va ressembler à quelque chose de, de fin, de travailler. Alors, quand j'ai beaucoup de temps, je laisse reposer 2-3 jours avant d'y retoucher. Mais quand j'ai pas le temps, ben, il, il faut que ça soit fait. En fait, moins j'ai de temps, plus il va y avoir d'étapes. Donc on retrouve le texte, on a toujours notre question de titre On ne sait toujours pas quoi faire avec ce titre Là, on retrouve le passage sur la nuit Qui n'a plus de titre, lui. Petite correction en passant Parce qu'il y a toujours des petites corrections en passant Mais de moins en moins De moins en moins On se replonge dans le texte On va encore supprimer des choses trop lourdes passage sur l'alcool qu'on retrouve, la deuxième partie et encore quelques autres parties qui se rajoutent et qui viennent construire mon monde et introduire des personnages. Une fois que j'ai remis sur ordinateur tout ce que j'avais écrit, je sais que je vais continuer au stylo et reprendre des pages. Ici, on va jusqu'à 12 pages manuscrites. Et ça va être l'essentiel du travail de construction pour, euh, pour ce texte. Donc, une fois qu'on arrive à la fin du texte, donc ça donnera un texte qui, euh, qui va faire 9 pages, donc avec ce format que vous avez vu. On se dit, bon, c'est bon, c'est construit, l'histoire, elle est complète, on a un début, un milieu, une fin, on a des enjeux. et bien, c'est pas fini. <rire> c'est pas fini. Toujours des doutes sur le titre et là, ce que vous voyez, c'est une double lecture, une double relecture. Je suis passée deux fois sur ce texte, une fois en rouge, une fois en vert, pour recorriger, encore enlever des lourdeurs, encore enlever euh, des passages euh, trop lourds, encore euh, modifier des petites choses, un verre, un écran, essayer d'apporter quelque chose qui soit plus... Euh, « Science fictif sans devenir euh, cryptique. Donc je, je passe rapidement aussi, mais ben, juste pour vous montrer quand même le genre, genre de correction qu'on a envie de faire à ce stade-là. Je, je n'ai pas peur de barrer. Je n'ai pas peur de barrer. Euh, alors il y a très peu de personnes qui me demandent des relectures sur leur texte parce que je fais pareil et que ça peut être cruel de voir son texte charcuté de cette manière donc une lecture verte et une lecture rouge qui ne voient pas la même chose et qui ne, qui ne se posent pas les mêmes questions. Une fois tout ça corrigé et reporté sur écran, ça n'est pas fini, car je vais avoir besoin de faire cette étape qui pour moi est très, très importante, qui est la lecture à haute voix. J'ai besoin que mes textes sonnent, euh, j'aime euh, la musique... Euh, j'ai fait du chant, j'ai fait de la poésie. Pour moi, c'est important que les textes sonnent et qu'ils aient euh, une harmonie, un rythme qui, à ce moment-là, moment n'a rien à voir avec uniquement le sens du texte. À cette étape-là, je préfère parfois appauvrir le sens technique du texte pour gagner en rythme, pour avoir quelque chose qui, euh, qui se lise à haute voix. Et donc, pendant la lecture à haute voix, évidemment... Donc, toujours une hésitation sur le titre. Donc, pendant cette lecture à haute voix, je vais encore apporter des corrections, mais qui seront euh, euh, esthétiques et sonores. Un peu de précision quand même. Ajouter, enlever. Toujours pour... Euh, L'idée étant d'améliorer le texte. Hein, C'est quand, quand même le but. De faire un texte qui me semble, à moi, meilleur plus agréable, qui me permettent de passer d'une page à l'autre, sans avoir, euh, avoir l'impression que c'est poussif. Alors ici, euh, c'est penché, parce que voilà, j'ai imprimé penché, donc je ne pouvais pas le scanner autrement que penché, mais voilà, des choses un peu euh, vraiment esthétiques. On va, on va passer l'adjectif avant et, euh, et affirmer des choses plutôt que dire « il semble que » et introduire du doute. Donc, la version finale, comme je vous disais, elle fait 9 pages. Donc, sur ces 9 pages, « Relecture à haute voix » qui va modifier des choses. Alors, enfin, enfin, à un moment, on s'arrête. Parce que je pense que je pourrais retravailler un texte 50 fois. J'ai appris à m'arrêter. J'ai appris à voir le moment où toute modification supplémentaire serait de trop avoir le moment où euh, ça change pas grand chose et où pour moi le texte est, est terminé. Donc euh, cette étape là moi, je l'appelle la version finale autrice parce que la version finale autrice <rire> n'a pas toujours à voir avec la version finale euh, finale finale. À ce moment là vont être introduites d'autres personnes. Alors, je, je, je, je vois passer souvent des, euh, des conseils aux auteurs, « Ayez des bêta-lecteurs, testez vos textes, etc. » Alors, moi, c'est quelque chose que je fais assez peu. Il m'est arrivé de donner à lire des textes à des amis, euh, écrivains ou pas, pour savoir si ça fonctionne, si ce que j'ai voulu dire se retrouve de manière plus ou moins exacte dans ce qui est écrit. Mais je pense qu'avec la bouteille, on peut se passer… Parfois pour des textes pas trop audacieux euh, de cette étape En tout cas moi je m'en passe Je m'en passe mais ce dont je ne me passe pas Surtout quand j'ai très peu de temps et que j'ai besoin d'en gagner C'est euh, la lecture par un professionnel qui n'est pas celui qui m'a fait la commande Alors moi j'ai de la chance de pouvoir travailler avec Patrick Dechen Pour ceux qui le connaissent, il était éditeur euh, aux éditions de l'Instant J'investis, puisque quand il travaille sur un texte, eh bien, je le paye pour ce travail professionnel qu'il me fait sur mon texte. Euh, et c'est précieux parce que c'est quelqu'un qui peut avoir la bonne posture. Euh, prenons un exemple, je prends mon texte, je le passe à une amie qui, euh, qui aime bien ce que je fais en général euh, et qui a envie de découvrir mon nouveau texte. Ce qu'elle va me faire comme retour, ça va être des retours de lecteurs. Elle ne verra pas, nécessairement en quoi mon texte peut être amélioré et euh, elle va se retrouver, euh, qu'elle soit écrivaine ou qu'elle euh, qu ait envie de l'être, euh, ça va être compliqué d'avoir la bonne posture, de ne pas se dire euh, ben, c'est très bien donc il euh, n'y a rien à faire ou de se dire ah ben moi une histoire comme ça avec quelqu'un euh, qui porte un manteau noir, moi j'en aurais fait une histoire de vampire. Euh, J'ai eu de ce genre de retour de personnes qui s'impliquent tellement qu'elles me poussent sur le côté pour pouvoir prendre ma place d'autrice et faire leur texte. Alors que le, les questions que je pose quand je donne une lecture comme ça, ce sont des questions très précises. Est-ce que ça fonctionne Est-ce qu'on a envie, quand on a commencé, est-ce qu'on a envie de continuer Est-ce que... Euh, il n'y a pas des expressions qui sonnent bizarrement et euh, avoir recours à une personne qui est professionnelle et qui n'est pas nécessairement écrivaine parce que parfois il bah, y a des égos qui font qu'on s'approprie le texte de l'autre. Donc avoir cette, euh, cette chance, ça permet d'avoir des commentaires euh, pas toujours agréable à recevoir, surtout que quand, euh, quand j'ai recours à Patrick, c'est que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc je sors juste de la préparation j'ai tendance à comparer l'écriture à la cuisine mon gâteau il est encore chaud il n'est pas prêt à être démoulé et là on est déjà en train de me dire qu'il n'est pas assez moelleux qu'il n'est pas assez cuit c'est enfin, ça, ça peut être difficile de prendre des remarques après tout ce travail qu'on a fait pour avoir le meilleur texte possible l'expérience m'a montré que c'est quand même nécessaire on n'est pas juge de son travail on n'a pas suffisamment de recul pour, euh, pour juger de son travail de manière euh, valable Donc je vous montre rapidement les commentaires Je vous les remontre, remontrerai Parce que pour ce texte là J'avais pris le temps de répondre aux commentaires par des commentaires Parce que je ne fais pas nécessairement Ça peut se faire en, en direct Mais ça va être de, des commentaires du genre euh, Cette expression est cliché Alors moi ça me vexe hein, quand on me dit que cette expression est cliché Mais c'est vrai <rire> Ou euh, cette expression est malheureuse Bon ben voilà mais ce sont, voilà, ce sont des commentaires qui aident à avancer. Je ne prends pas en compte toutes les suggestions. Mais avoir des remarques sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, avoir des, des réflexions sur les choix que j'ai pu faire, ça m'oblige à justifier certaines choses. Ça m'oblige à me poser des questions. Même si j'ai tout passé au tamis un certain nombre de fois, il y a des, des choix qui ne s'imposent pas en réalité. Donc ici... Quand même 13 commentaires pour un texte pas mal travaillé. Et de temps en temps, des suggestions. Alors, en général, quand j'ai une suggestion, parfois deux, trois suggestions, je m'arrange pour que ma solution soit autre chose. Parce que moi, j'ai besoin de savoir quel est le problème. Et j'estime que c'est mon travail d'autrice de trouver des solutions par rapport aux problèmes qui vont être vus par par mon lecteur professionnel. Donc, une fois que j'ai reçu ces, ces remarques, puis j'ai un peu râlé en me disant, euh, quand même, euh, j'ai déjà beaucoup travaillé, euh, quelqu'un arrive tout neuf avec son regard et me fait des remarques. Donc, il y a quand même la petite phase où, euh, où on n'est pas très content. Et après, on s'y met. Donc, je les prends une par une. J'accepte, je refuse, je justifie, je négocie. Et ça ressemble à ça. Donc, les commentaires. Donc ici, sur les lunettes, bon, j'ai pas j'ai pas essayé de discuter. Effectivement, c'était un peu, un peu facile de dire « je descends mes lunettes sur mon nez ». Eh bien, je vais aller dans des termes plus techniques. Je polarise mes lunettes. Comme ça, elles arrivent, elles sont là de manière plus directe et de manière plus percutante. Alors, expression malheureuse, ici, euh, on va discuter. Ça n'a l'air de rien. J'espère n'avoir à croiser personne. Mon lecteur me propose « J'espère que je ne croiserai personne. » Vous vous souvenez qu'on a lu le texte à haute voix Vous vous souvenez qu'on l'a vu un certain nombre de fois et que cette expression est restée Quand je vois cette remarque, je me dis « c'est pas possible, je ne peux pas changer, ça n'est pas la même chose. Euh, » Bon, là, ça vous démontre à quel point je peux être maniaque. Hein. Pour moi, ça ne dit pas la même chose. J'espère que je ne croiserai personne et j'espère n'avoir à croiser personne. La question, je ne me l'étais pas posée, mais le fait d'avoir la remarque, ça m'oblige à exprimer que j'ai besoin de ce sentiment d'obligation. J'ai besoin que ça soit quelque chose, une force extérieure et que ça soit quelque chose qui s'impose au personnage. C'est des nuances comme ça sur lesquelles je vais chipoter. Mais... À la fin, je saurais que j'ai fait le maximum pour mon texte. Voilà. Euh, ici, je négocie. Plate comme un jour sans poème et aimable comme une porte blindée. <rire> aimable comme une porte blindée, ça peut paraître cliché, mais le vrai cliché, c'est une porte de prison. Non, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, j'ai négocié, je l'ai gardé. Je n'ai pas, euh, pas fait cette modification. Il y a des choses pour lesquelles j'ai cédé... Euh, avec un peu plus de difficulté. Là, c'était normal. C'est vraiment le, la possibilité d'avoir un focus sur quelque chose qui ne fonctionne pas, que je n'avais pas vu, parce que j'ai eu une façon bizarre de parler aussi. Donc, donc, voilà. Ici, un autre exemple très intéressant, « Dormir sur une seule oreille ». Expression toute faite, expression cliché, qui dit exactement ce que je veux dire. Du fait d'avoir eu une remarque sur cette expression Je suis allée sur un, thème beaucoup, un terme beaucoup plus précis Et en un mot J'arrive à exprimer ce qui, euh, ce qui était dit en une phrase complète Voilà Donc ça, cette étape-là Qui peut être cruelle Qui peut nous euh, faire un peu euh, régimber. Pour moi, c'est quelque chose d'important qui me fait gagner beaucoup de temps. Cette sévérité que j'ai en 2006, enfin sur le texte de 2006, quand je le reprends, c'est le même niveau ici. C'est le même niveau, sauf que pour que j'arrive personnellement à avoir suffisamment de recul pour charcuter mon texte, il faut du temps. Là, je vous rappelle que j'ai très peu de temps. Alors, à quel moment interviennent les, les versions Je vais vous le dire. La version finale de l'autrice, 27 décembre. 27 décembre, un texte qui fait euh, 20 593 signes. Et les annotations de mon lecteur pro interviennent le 7 janvier. Donc, 7 janvier, on est au bord de la deadline. Euh, en général, j'évite, j'ai très, très peur des deadlines. Il y a dead dedans, donc ça me tue. J'essaie d'avoir quelques jours d'avance euh, en imaginant le pire, parce que j'imagine le pire, ma maison brûle, euh... Euh, j'ai pas Internet au moment où je veux envoyer. Enfin, voilà, j'ai besoin de cette sécurité-là. Là, je suis vraiment tout au bord. Donc, le commentaire de la notation euh, se fait le même jour. Et enfin, arrive le moment où bah, le travail est fait. C'est aussi le moment où arrivent les doutes. Le... Je me fais pas trop d'illusions sur mon espèce d'hyperactivité à travailler et retravailler le texte, parce que pendant que je fais, je ne me pose pas de questions. Je fais, je fais quelque chose que je sais faire, je fais quelque chose dont je sais à quoi ça sert, et je n'ai pas de questionnement. Là, le texte est terminé, il faut le rendre. Et les doutes arrivent. Non mais attends, est-ce que ça vaut 800 euros Ça veut dire quoi Valoir 800 euros. Est-ce que ça va leur plaire Ils ne me connaissent pas, je ne sais pas ce qu'ils imaginaient. Ils vont avoir ce texte, qu'est-ce qu'ils vont me dire est-ce que ce texte était pas mieux dans la poubelle? Enfin, des questions euh, assez affreuses. Et donc arrive ce moment horrible où on fait le mail. Donc euh, je, je prends toujours une posture un peu professionnelle pour faire un mail assez sec en disant Voilà, veuillez trouver, hein. veuillez trouver en pièce jointe, bonne réception, etc. Mais pendant ce temps je suis liquéfiée, complètement euh, terrorisée, et au moment d'appuyer sur envoi, bah c'est c'est juste l'horreur. Donc, j'avais promis d'envoyer mon texte avant le 9 janvier. Nous sommes le 8 janvier, à 23h10. Quand enfin, nous sommes sur une version finale qui peut être envoyée. Et euh, tout travail derrière, c'est de ne pas y penser. De ne pas se demander... Euh, L'ont-ils ouvert L'ont-ils lu Qu'est-ce qu'ils en pensent Ça fait déjà un jour, personne ne m'a répondu. Mais voilà, c'est des moments, euh, c'est à chaque fois pareil. Donc euh, finalement, à force de se jeter à l'eau, on apprend à nager. Donc on y va et c'est pas grave. Alors le texte a été accueilli avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. À cette étape-là, quand j'ai affaire à un commanditaire qui est éditeur, il y a encore une étape de travail parce que c'est un nouveau regard qui va travailler sur le texte et que, ben, généralement, il y a quand même des petites choses à revoir. Ne serait-ce que la correction orthographique qui est proposée par, par les services de l'éditeur et puis, euh, parfois, voilà, des questions nouvelles qui vont se poser. Là, ce sont des personnes qui, dans, dans une école euh, d'art qui ne sont pas spécialement éditeurs, donc il y a eu très, très peu de corrections. Euh, pour tout vous dire, j'avais une, une mise en forme de référence qui n'était pas, euh, qui a été corrigée et euh, des, un point qui était euh, à l'extérieur des guillemets alors qu'il aurait dû être à l'intérieur. Bon, ça prouve que ça a quand même été lu, mais il n'y avait pas grand-chose parce que j'avais déjà fait appel à un professionnel et que le texte était le plus propre possible. Ce qui m'arrange parce que euh, ce n'est pas facile de travailler ces textes avec des personnes qu'on ne connaît pas du tout. Ce euh, n'est pas facile de voir euh, parfois de la bienveillance sur des remarques qui peuvent être... Euh, de manière un peu brutale, donc c'est aussi pour ça que je préfère me faire fouetter par quelqu'un que je connais déjà, plutôt que voilà, de, de, de livrer quelque chose qui a encore besoin de travail, mais c'est voilà, particulier, en général, il y a aussi du travail avec la correction et aussi du travail avec l'éditeur. Pour ce texte-ci, vous vous souvenez qu'il y avait une clause de, tra de traduction, donc j'ai reçu très vite la traduction. Texte rendu le 8, traduction arrivée le 11 par un, une personne qui, qui parle anglais et qui avait l'habitude de traduire des textes pour cette revue. Donc, euh, donc voilà, très, très émouvant de découvrir la traduction si tôt. Très émouvant de retrouver des l'ambiance de son texte dans une autre langue. Alors, c'est de l'anglais, c'était quand même plus simple pour moi de lire euh, que si ça avait été du turc, par exemple. Mais voilà, donc, cette étape de la traduction qui intervient comme prévu. Et enfin... <rire> enfin, le texte existe dans une revue. J'en ai un, un exemplaire ici. Je vais vous l'afficher également, comme ça, voilà. C'est une revue d'art, donc là, il y a lui un parti pris assez euh, assez osé, puisque la revue n'a pas de couverture, voilà. Euh, mais voilà, le, le texte est là, il existe, il est dans euh, la revue, il est, euh, il est corrigé, il est travaillé, voilà. Alors, les étapes qui suivent ne font pas à proprement parler à proprement parler partie de la création, mais euh, j'ai envie d'en parler quand même. Parce qu'en général, le texte, euh, il est livré, a priori, il faut le payer. Et à cette occasion-là, euh, j'ai pas mal défriché tout ce qui est euh, rémunération des auteurs, parce que euh, quand on est... Euh, Membre de l'AGSA et pas forcément euh, affilié, alors c'est fini affilié, euh, assujetti, mais à l'époque c'était encore le cas. Les gens ne comprennent pas comment payer des auteurs. C'est euh, voilà, étrange, on ne sait pas comment payer des auteurs. Quand je fais une note de droit d'auteur... Euh, il faut que j'explique que ça vaut facture, euh, il faut, voilà, faut tout expliquer et faire de la pédagogie pour les gens qui veulent bien les textes, mais euh, pour payer c'est plus compliqué. Donc ça a mis beaucoup de temps, mais finalement euh, ce texte a été euh, rémunéré. C'est une expérience alors, qui a fait plaisir à mon banquier, c'est sûr, mais qui m'a aussi permis... Euh, de continuer à avancer sur la façon dont on considère notre travail. Je sais que je travaille, je vous ai montré là toutes les étapes, il n'y en a pas autant d'habitude, mais euh, on a tendance à dévaloriser ce qu'on fait parce qu'on s'est retrouvé face à des gens qui nous dévalorisent pour tout un tas de raisons. Et faire un texte, c'est super facile, ça te fera de l'exposition, ça te fera de la visibilité, ça te fera plaisir que ton texte existe, oui, tout ça. Mais c'est aussi du travail et c'est aussi pour ça que j'ai besoin de dire aux personnes euh, dans, dans mes ateliers, notamment les petits, que c'est du travail, que c'est un travail et qu'au euh, qu moment de parler euh, argent, ben, ben, voilà, c'est devenu beaucoup plus facile pour moi et c'est devenu euh, une incitation aussi à être euh, plus professionnelle. C'est-à-dire que je ne vais pas non plus rendre n'importe quoi parce que euh, parce que je me professionnalise. Donc, euh, en conclusion, il n'y a pas vraiment de conclusion. Euh, J'ai parlé je de la rémunération des auteurs, euh, qui est un thème qui, euh, qui a aussi à voir avec le statut social qu'on peut avoir. Mais euh, voilà, cette idée du travail, ce n'est pas sale de travailler. Pas, on n'a pas moins de talent si on s'est mis à travailler, à retravailler, à refaire et à refaire. Alors, attention quand même à ne pas aseptiser son texte. Je pense que je suis suffisamment folle pour être un peu épargnée par ce risque. Quand je relis, je n'ai pas un modèle en tête en disant « il faut absolument que ça ressemble à ci, que ça ressemble à ça, il faut absolument… Euh, que j'enlève euh, les verbes « être », ça fait partie des choses qui sont souvent demandées euh, aux personnes. Je, je pense que j'ai suffisamment travaillé et suffisamment laissé euh, aller mes textes, notamment avec la poésie, pour, euh, pour éviter cet écueil de faire un texte trop propre. À la fin, il n'est pas si propre. À la fin, on a des mots qui ne sont pas exactement ceux qu'on attendait. On a des surprises, on a des expressions un petit peu particulières parce que je suis comme ça, mais je, je, je l'ai perçu ce risque d'avoir un modèle tout fait, de se dire, bah, comme à l'école, euh, il ne faut pas utiliser telles expressions, il ne faut pas utiliser des mots qui n'existent pas, etc. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, euh, si je devais donner des conseils à des personnes qui, euh, qui veulent écrire, même si vous, vous partez dans des étapes comme ça, à en faire, à refaire, n'oubliez pas votre grain de folie, et n'oubliez pas ce qui fait que vous êtes vous. Il n'y a pas d'écriture neutre. Il n'y a pas d'écriture aseptisée. Il n'y a pas d'écriture parfaite. On écrit avec ce qu'on est. Et si on reste connecté à ce qu'on est, on va avoir quelque chose de vivant. Même si on travaille et retravaille. Même si on a des lectures extérieures. Donc voilà, j'en ai fini. Je crois que j'ai parlé beaucoup trop vite. <rire> que j'ai fait ma présentation de manière un peu rapide mais je peux répondre à des questions s'il y en a j'attends de voir si on me pose ou sinon je peux vous raconter d'autres choses si vous voulez oui. mais voilà pour ce qui est de ma présentation le, le tour est fait Ah ben non, c'est pas beaucoup trop tôt. Alors, je regarde si j'ai des questions. Ah, des remarques. Alors, une remarque sur un exemple, mais je ne sais pas de quel exemple il s'agit. Donc voilà. Et des, des compliments, ben merci. Il y a eu des problèmes d'affichage quelque part. Vous voulez que je remontre des choses Ah, une question sur les contrats. Alors, euh, pour les nouvelles, donc l'usage le, le, dans, le, dans le milieu euh, d'édition, le pour les nouvelles, c'est assez rare qu'il y ait des contrats. Mais euh, là, sur ce cas précis, euh, j'ai utilisé les services de... Bah, toujours Patrick, hein, qui, euh, qui finalement fait un peu un rôle d'agent et d'aide euh, sur la partie administrative. Là, je n'aurais vraiment pas eu le temps de m'occuper de proposer un contrat. Donc, j'ai eu cette commande et j'ai aussi eu un contrat d'édition euh, bah, que nous avons fait, que Patrick a proposé parce que le, la structure n'avait pas l'habitude de travailler comme ça et donc avec des clauses tout à fait avantageuses, comme en plus ils ne connaissaient pas les usages. Voilà, Par exemple, je me suis retrouvée avec 10 exemplaires de la revue, cette rémunération de 800 euros, et en cédant pas grand-chose comme droit pour, pour, ce, pour, voilà, pour cette, pour cette publication-là. Les publications autres... Comme par exemple, euh, aussi Galaxy fait un contrat maintenant. À un moment, enfin, j'ai publié pas mal de nouvelles chez Galaxy. Alors Galaxy, ce n'est pas 800 euros, c'est 50. Hein. L'unité de mesure que je traduis en clopinette, donc la clopinette est à 50 euros. Euh, ce qui enfin, est, est mieux que de ne pas être payé du tout, c'est sûr. Et maintenant, il y a des contrats. Il y a des contrats. Alors je, je peux remontrer les carnets, effectivement. Pour les gens qui me connaissent, je vous montrerai en vrai. Mais alors, les carnets, où sont les carnets? Alors, des textes qui n'arrivent pas à aboutir, euh, me demande Stig. Ben oui, mais typiquement, ce texte-là, c'était un texte qui n'arrivait pas à aboutir, que j'ai repris 13 ans après. Donc... Euh tout travail finit par servir, sauf si c'est vraiment pourri mais j'ai des euh, j'ai ma corbeille dans mon ordinateur mais j'ai aussi un dossier placard parce que parfois certains textes on sent que c'est juste pas le moment, soit on n'a pas la technique pour le faire, faire ce qu'on a envie de faire, euh, soit on n'est pas, pas dans le, le bon état d'esprit pour le faire mais, euh, mais voilà ça jamais, enfin pour moi jamais ça n'existe pas ça me transforme un peu en archiviste, mais jamais, euh, non, jamais n'existe pas. Et comme j'ai montré hein, un bout de texte qui a été enlevé de ma fiction radio, on finit par avoir l'œil pour se dire, mais ça, ça vaut quand même quelque chose. Ça ne va pas dans ce texte-là, mais ça vaut quand même quelque chose. Et euh, un jour, je l'utiliserai. Donc à ma mort j'aurais peut-être pas tout utilisé mais je, enfin, je suis très recyclage dans la vie de tous les jours donc, euh, donc ça marche aussi. Je regarde juste Oui, alors les carnets, donc ici euh, donc le fameux carnet là que je vous ai montré pour le texte sur la santé. Et vous voyez, même sur le carnet, il y a déjà des corrections. Enfin, je, je, je, je dois être une malade de la correction en réalité. quoi. Donc, personne n'était en mesure de me fournir, mais je l'ai lu Et c'est ça l'idée du texte. Et donc, après les carnets, il y avait la feuille à 4 Alors, ça peut faire étrange. Je sais que ça a surpris pas mal d'amis, parce que, y compris les textes longs, sont travaillés de cette manière. J'ai un, un paquet comme ça pour les, les confessions d'une séancière. Alors, comme ce sont des, des parties différentes, il va y avoir des feuilles jaunes, des feuilles bleues, des feuilles oranges, des feuilles roses, des feuilles blanches, enfin, bref. Et tout est écrit au stylo plume avec de l'encre, des cartouches d'encre, comme à l'école. Et puis ça, bon, ben... Pendant qu'on le fait, on ne se rend pas compte à quoi à quel point c'est étrange mais voilà, ce sont les calculs préliminaires pour, euh, pour l'histoire euh, des six faces d'un même cube et voilà alors le texte sur la santé oui c'est ça c'est ça, c'est ce texte là alors pas ce que je viens de montrer mais euh, le tout premier dans le carnet voilà et il y a plein d'indices, alors moi je les vois, mais il y a plein d'indices de choses qui sont censées surprendre dans le texte et qui sont sur le carnet, donc je vais arrêter de, <rire> de tout montrer. Mais voilà, j'ai des, euh, des débuts comme ça, et moi aussi ça me touche. De voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, Créer les inachevés dans le placard. Alors, des placards, j'en ai plein en plus. J'ai euh... <rire> des niveaux de placards, <rire> j'ai un « à revoir », et j'ai aussi du placard. Euh, test de personnalité, oui, oui, oui, tu as reconnu, euh, tu as reconnu les textes, les, les, euh, les tests de personnalité. Bon, je suis, euh, je suis en psychologie, donc je suis psychologue clinicienne. Euh, C'est toujours intéressant pour moi de, de prendre des, des savoirs d'un autre domaine pour pouvoir. Euh, pouvoir les utiliser. Et là, c'était vraiment un défi. Alors, ce texte-là dont, dont je parle, euh, « Les six faces d'un même cube », c'est un, une idée de texte que j'ai depuis très, très longtemps. Il y a un type de personnage que j'ai envie d'écrire depuis très, très longtemps et jusque-là, je n'avais pas les moyens techniques de le faire. <rire> Comment écrire Alors, je ne vais pas vous en dire plus. Le texte, il est, il est libre, euh, libre d'accès. Il, euh, il est sur ma page, donc, euh, mis en ligne depuis hier. Mais... Euh, je suis très contente d'avoir réussi à faire vivre un type de personnage que, que j'imaginais depuis longtemps et je n'avais pas les moyens techniques de le faire. et Je crois que c'est bon. Donc oui, Célia, ce sont des, des personnalités différentes. Les six faces d'un même cube, j'avais besoin d'avoir des, des modélisations de personnalités. Je fais rarement ça pour un texte. En général, le personnage s'impose de lui-même, y compris son nom. Pourquoi il s'appelle comme ci, pourquoi il s'appelle comme ça, je n'en sais rien. Je, je reste en contact avec mon inconscient qui lui doit savoir. Mais euh, c'est rare que je travaille mes personnages, je ne fais pas de fiches, je ne fais pas de plans, enfin, voilà, rien de tout ça. Ça doit se faire quelque part en arrière-plan, je suis quelqu'un d'assez structuré malgré tout. Mais euh, là, j'ai eu besoin de construire. Ah, bah écoutez, si je fais des choses qui ressemblent à ce que fait Jeff Noon, ça me va. <rire> ça me va. C'est quelqu'un qui, effectivement, euh, va avoir un travail qui va paraître euh, très, euh, très construit. Mais on sent la folie derrière. Quoi. <rire> voilà. Euh, là, ce que je vous ai présenté, c'est la façon de travailler sur une nouvelle. Ça ne change pas beaucoup. Pour des textes plus longs parce que je suis incapable d'écrire des textes plus longs directement donc mes textes longs sont très très souvent des assemblages de textes courts euh, autant j'ai du mal à me lancer dans quelque chose d'énorme autant assembler des petits morceaux et faire des mosaïques euh, c'est ma façon de travailler je me suis rendu compte que j'arrivais à avoir suffisamment de recul pour articuler les choses alors au final, au bout du compte, ça peut être quelque chose de long, mais voilà, c'est très, c'est ma façon de travailler. J'ai arrêté d'essayer de faire comme on me dit de faire. J'ai arrêté de suivre des conseils qui se veulent généraux par rapport à l'écriture. Je crois que j'ai trouvé ma manière de faire et régulièrement, je me cherche des défis nouveaux, comme cette idée d'avoir des personnages un peu compliqués à décrire ou des situations qui me sont très, très claires dans mon cerveau, mais que, que je n'arrive pas à rendre. Euh, encore une petite remarque qui, euh, qui peut étonner. Donc souvent, on me demande si je vois, si je vois les scènes se dérouler, euh, si je vois mes personnages, etc. En fait, je ne les vois pas. Je, suis, euh, je travaille avec des concepts, beaucoup plus qu'avec des personnages. Donc je peux écrire une histoire entière sans savoir à quoi ressemble mon personnage. Parfois, enfin, je vais avoir besoin d'un élément pour l'histoire, donc je vais le rajouter. Mais je ne je suis pas du tout visuelle. Je n'ai pas de film. Je n'ai pas de film qui se déroule. C'est voilà. plutôt les concepts. Et la plupart de mes textes, c'est euh, quand même explorer un concept. Là, sur Ombre, c'était euh, un type de société nouveau, euh, la relation homme-femme, euh, les types de gouvernement, voilà, des choses comme ça qui vont s'incarner dans des personnages, mais euh, ils ne me parlent pas, euh, je ne leur parle pas trop non plus, et, euh, et parfois je ne sais pas du tout à quoi ils ressemblent. Je connais leur personnalité, mais pas forcément leur visage, et pas forcément euh, voilà, des éléments qu'on va retrouver sur des fiches personnages pour les gens qui en font. J'en fais pas du tout. Des post-it de couleur. Alors, euh, moi, très peu, en fait. Euh, sauf peut-être pour des petites notes. C'est trop petit. J'ai besoin d'espace. Euh, mais si les post-it de couleur te vont bien, do it. Parfait. Alors, où sommes-nous Eh bien, je vais finir sur des remerciements. Donc, J'en ai fait au premier faux départ, donc je ne sais pas si c'est passé, mais je voudrais vraiment, vraiment remercier toute l'équipe de Nice Fiction. Euh, L'année dernière, j'ai eu l'occasion de, de tester un type d'atelier d'écriture que je n'avais jamais testé. Les euh, années précédentes, j'ai participé à des tables rondes. Euh, là, je fais cette conférence qui est quelque chose de très nouveau pour moi. Et le, le côté expérimental du festival encourage à expérimenter soi-même. Et, euh, et voilà, je suis contente d'avoir pu proposer ça et je suis, euh, je suis ravie que le festival ait eu lieu malgré le confinement. Et pour finir, euh, un petit conseil pour les personnes qui écrivent et qui ont un petit peu de mal à, à savoir comment faire, euh, mon seul conseil, ça sera écrivez. Voilà, écrivez, finissez des choses. Ça sera pas parfait. <rire> Ça n'est pas parfait du premier coup. Ça sera peut-être très, très, très mauvais. Acceptez que ça soit très, très mauvais, mais écrivez. Enfin, je, je, on ne peut pas rester là, se demander comment, comment y aller, comment faire, comment continuer. Écrivez, écrivez, écrivez, écrivez. Et si ce que vous avez fait ben, aboutit 13 ans après, ben, ça sera 13 ans après. Mais si vous avez envie d'écrire, ça sera vraiment dommage de se priver pour tout un tas de raisons qui n'ont rien à voir avec l'art. Donc, écrivez Et je vous dis à demain, 11h30, pour une table ronde sur l'écriture de nouvelles. Il est, il est possible que je me répète, mais ce n'est pas sûr. Ça dépendra des questions qui me seront posées. Donc d'ici là, au revoir.